Bonsoir à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour parler effectivement des zones humides et c'est le jour pour en parler puisque comme tu viens de le préciser, aujourd'hui est la journée mondiale des zones humides. Et partout dans le monde, aujourd'hui, le 2 février, on célèbre les zones humides en, en, pour, pour célébrer le, la date anniversaire de la signature de, du premier traité environnemental international et le seul à ce jour qui est dédié à un écosystème particulier qui s'appelle la convention de Ramsar. Ramsar parce que c'était signé dans une, ville, dans une ville iranienne sur les bords de la Caspienne qui s'appelle Ramsar. Et cette convention de Ramsar, aujourd'hui, je crois qu'il y a 168 pays euh, qui sont partis contractants, donc qui vont signer cet engagement et qui s'engagent précisément donc, à préserver leurs zones humides, à les gérer durablement, à la fois pour préserver la biodiversité de ces milieux, préserver les fonctions qu'elles jouent pour la collectivité, et s'engager à les gérer durablement pour les générations futures. Donc ce, ce jour pour nous est un jour important, le 2 février, pour justement bah, faire passer, partager cette, euh, cette passion pour ces milieux qui sont assez particuliers, et que chacun d'entre nous puisse être porteur de ce message de la préservation, de la gestion durable, l'utilisation rationnelle, comme on dit dans, dans, dans le jargon ramsar, des zones humides. Donc euh, euh, je représente la Tour du Valat, qui, qui est un peu exotique pour ici. C'est un centre qui est basé en Camargue, à l'autre bout de la France, dans le delta du Rhône, et qui travaille en fait sur les zones humides du bassin méditerranéen. On travaille dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Euh, et ce que je vais vous ébaucher aujourd'hui, c'est un aperçu bref d'une problématique sur les zones humides euh, littorales. Mon propos, en fait, se répartira en quatre temps, une première présentation assez générique des zones humides en général, et littoral plus particulièrement. Après quoi, on aura un petit film d'une dizaine de minutes qui présentera en quoi le conservateur du littoral, les actions du conservateur du littoral au regard des zones humides littorales. Et puis on aura deux zooms un que, je, que je présenterai, mais dont l'un, vous m'excuserez, vous serez... Vous serez vous, je ne trouve plus le terme. Enfin, en tout cas, je devais présenter des actions du parc natural, naturel marin de Merdiroise. Donc je ne suis absolument pas spécialiste. C'est un, un, une présentation que je vous présenterai. Mais voilà, si vous avez des questions, ce n'est pas moi qu'il faut les poser. Et ensuite, une deuxième présentation, plus un petit voyage rapide en Méditerranée sur les principaux deltas et où ils en sont, quels sont les enjeux sur ces sites-là. Voilà. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange. Donc j'essaierai de ne pas être trop long et pour qu'on puisse échanger. Donc toute question et réaction est bien entendu. Bienvenue. Alors ces zones humides, euh, avant de parler des zones humides littorales, zones humides en général. Alors zone humide, c'est un terme qui est pas très beau, pas très pas, pas terrible, hein, mais euh, qui, en fait, recouvre une diversité de milieux tout à fait exceptionnels, des milieux très variés. Euh, des, des, des, des lagunes, des lacs, des étangs, des marais, des marécages, des, des, et puis des zones humides artificielles créées par l'homme, des, des, des marais salants, pas de choses. La, la caractéristique commune de ces milieux-là, c'est simplement qu'ils sont à la fois à l'interface entre la terre et la mer, qu'ils peuvent être inondés en permanence ou de façon temporaire, inondés par de l'eau douce ou de l'eau saumâtre ou de l'eau salée. Voilà. Donc vous voyez, c'est des milieux extrêmement divers, souvent très beaux, euh, et surtout des milieux extrêmement productifs. Ce sont les milieux les plus productifs de la planète. Et sur moins de 7% de la surface des continents, en fait, qui, qui sont représentés par ces zones humides, ben, ces milieux-là produisent quasiment le quart de la productivité primaire, c'est-à-dire toute cette matière organique, cette matière vivante, toutes ces plantes, ces, ces micro-organismes qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc, vous voyez que c'est un milieu peu répandu, mais un milieu extrêmement important pour la vie sur Terre et pour, le, pour la biodiversité en général. Et ces zones humides sont présentes. Partout. En tout cas, avant qu'elle soit détruite, on en trouve un peu partout et notamment dans tous les bassins versants, du, du haut des bassins versants, dans les montagnes ou sur, sur les collines, jusqu'à la mer et l'océan. On a toute une diversité de zones humides. Donc je vous parlais de, de cette diversité. C'est à la fois des, des tout petits, des petits ruisseaux de tête de bassins versants, des tourbières, des marais, des, des étangs. Euh, mais ça peut être aussi des plaines alluviales, des marais agricoles aménagés, Ça peut être des marais salants, des marais littoraux, des lagunes. Voilà. Tout ça, ce sont des zones humides qu'on trouve un peu partout. Alors, bon, OK, c'est ça, très bien. Mais, mais à quoi ça sert Est-ce que c'est utile est -ce que, est -ce que, Pourquoi est-ce qu'on doit, doit s'en préoccuper Pour ça, il y a une, une étude qui a été menée à l'échelle mondiale, qui a mobilisé de nombreux scientifiques et qui a étudié, au, au début des années 2000, euh, l'état des écosystèmes en début de millénaire. Et donc, ils ont passé en revue tous les écosystèmes de la planète. Et ce qui est ressorti, c'est que parmi tous ces écosystèmes, il y a un écosystème, et ce sont les zones humides, qui contribuent le plus au développement et à la subsistance de l'humanité sur Terre. Tout ça parce que ces, ces homines, je vous le disais, sont très productives et, et elles rendent un nombre de services assez, assez impressionnants à la collectivité. Alors on, on aime bien mettre tout ça dans des cases. On a, on a rangé ces, ce qu'on appelle les services écologiques ou aussi les bénéfices que rendent ces milieux naturels aux hommes. Dans, dans différents types de services, on parle des services d'approvisionnement, c'est-à-dire toute cette matière biologique, toute cette biodiversité, ben c'est autant de ressources pour les hommes. C'est à la fois du poisson, du gibier, des végétaux, des fibres. Et ça... Voilà, c'est un service éminent et dont beaucoup d'hommes sur Terre dépendent. Mais il y a aussi des services qu'on a longtemps un peu passés sous silence et qui, aujourd'hui, sont très euh, un peu sur le devant de la scène et qui, je pense, dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent vont être encore plus critiques. Ce sont tous ces services de régulation, notamment régulation de l'eau, de l'écoulement de l'eau. Euh, ces zones humides, en fait, c'est de grosses éponges. Hein. Elles vont, capter l'eau lorsqu'elle est en excès pour pouvoir la relarguer lorsqu'elle est insuffisante. Et donc euh, en ce faisant, ben, elles, elles rechargent les nappes phréatiques. Elles font en sorte que les crues puissent s'épandre se, se, et ne, ne, ne pas euh, créer de dommages majeurs. A l'inverse, lorsqu'il y a une période de sécheresse, ben, elles vont relarguer cette eau et soutenir les débits des sièges des, des rivières et des fleuves. Donc une grosse éponge, mais aussi un gros filtre. Et tout ce qui est les, les nutriments, tout l'azote, le phosphore, le potassium qui peuvent être largués dans, dans les rivières, d'un son piégé, utilisé par ces végétaux et, et cette vie qui est dans les zones humides. Ça piège également et ça détruit un certain nombre de molécules toxiques. Et puis une autre fonction qui était là aussi pendant longtemps un peu ignorée ou passée sous silence, mais qui est notamment lors de la COP21, qui a eu lieu il y a quelques, quelques mois, un mois, un peu plus, de mois à Paris... C'est quelque chose qui a été vraiment mis en exergue. C'est que ces zones humides jouent un vrai rôle d'amortisseur climatique là aussi. Et notamment, on l'a vu, on le voit de plus en plus, on a des événements climatiques de plus en plus extrêmes, de plus en plus violents, que ce soit des sécheresses prolongées ou des précipitations massives. Et eh bien Ces zones humides, justement, de par leur rôle d'éponge, arrivent à être des vraies solutions, des solutions efficaces, et économique pour gérer ces, ces effets des changements climatiques. De la même façon, euh, l'érosion côtière avec la hausse du niveau marin, ces tempêtes qui augmentent, eh bien, ces zones humides littorales dont on va parler sont là aussi des barrières des amortisseurs pour atténuer les effets du changement climatique. Et puis une dernière catégorie de, de services rendus par ces zones humides, ce qu'on appelle les services culturels ou récréatifs, c'est des lieux où on aime se ressourcer. Ce sont des lieux qui sont beaux, qui sont euh, intéressants et qui ont souvent de façon historique, susciter des, des, des usages. Il y a beaucoup de lieux où il y a des, des, des pèlerinages religieux et puis il y a des valeurs éducatives et un écotourisme qui dévote de plus en plus. Donc voilà rapidement cette, cette gamme de services qui, de plus en plus, sont objectivés comme étant vraiment un, un, un, des bénéfices dont la société tire de grands profits. Mais le problème, c'est que dans le même temps où ce, ce rapport des écosystèmes dans le début du millénaire a, a démontré que cette, ces zones humides sont l'écosystème le plus important pour le développement de l'humanité, il a également démontré que c'était également l'écosystème le plus menacé, le plus dégradé et détruit avec un, un acharnement, une efficacité qui mérite l'admiration par les mêmes zones qui ont bénéficient. Donc c'est ça le paradoxe. On, on, est, on marche à la tête, mais c'est une réalité objective. On a un milieu qui est extraordinaire, dont on retire plein de services, et ce milieu, bien, on le dégrade. Et on le fait disparaître. Et vous avez ici rapidement listé quelques conséquences de ces dégradations. Mais en fait, plus de ressources, ben voilà, autant de, de pertes et de biodiversité et de ressources en poissons, gibier et autres pour les hommes. Ces services de régulation, ben, si on n'a plus cette grosse éponge, ces gros filtres et ces amortisseurs climatiques, eh bien, voilà, on a des inondations, des sécheresses plus accusées, avec des effets qui peuvent être cataclysmiques, comme on en a vu l'automne dernier dans le sud de la France, par exemple, ou comme vous avez connu ici il y a quelques temps, avec des inondations répétées et, et, et très problématiques. On a une érosion côtière qui est, qui est de plus en plus massive. On a alors, ce, ce, ce de eutrophisation, ça veut dire simplement qu'on a des, des nutriments, des éléments nutritifs qui saturent, ces, ces, ces zones humides et qui est au bord de la crise de foie. Et des fois, elle, elle est plus qu'au bord. Elle est en pleine crise de foie. Et à partir de là, c'est des, des, des algues vertes, par exemple, ou, ou des, des, des problèmes de, de toxines qui se développent. Et puis, on a des pollutions diverses, pertes d'usage, etc. etc. Donc voilà. Et ça, en général, ça intervient très vite après qu'on dégrade ou qu'on fasse disparaître une zone humide. Il n'y a pas besoin d'attendre beaucoup d'années. On s'aperçoit, on, on dégrade et très rapidement, on voit ces problèmes. Le problème, c'est qu'en général... Enfin euh, la logique voudrait dire... Ben, on, on voit très rapidement la conséquence. Donc on se dit ben, « OK, c'est pas compliqué. Remettons la zone humide en état, on aura à nouveau toutes ces fonctions jouées gratuitement pour la collectivité ». Dans la vraie vie, ça se passe rarement comme ça. En général, ben, quand on a un problème d'inondation, de, de, par exemple, on va dire ben, « bâtissons des digues ». Lorsqu'on a un problème de sécheresse, ben, bâtissons un barrage pour retenir l'eau. On a un problème de pollution, ben, bâtissons une station d'épuration et on réglera tout ça. Donc à chaque fois, ce sont des... Des, des investissements importants, des coûts de maintenance importants. Et à chaque fois, ben on règle une fonction euh, à la fois et, et pas beaucoup d'autres. Alors que les zones humides, encore une fois, si on les restaure ou si on évite de, de les dégrader, eh bien on a l'ensemble de ces fonctions jouées gratuitement pour la collectivité. Donc là, voilà un, un message fort, celui qu'on porte depuis des années, depuis le début de, de la convention de Ramsar et, et de, de ceux qui s'occupent des zones humides, c'est la meilleure façon de s'en occuper, c'est d'abord de ne pas les dégrader, de les préserver. Et si on voit qu'elles sont dégradées, de les restaurer, de les réparer, puisque c'est le thème de notre colloque des deux jours qui viennent, réparer la nature et l'exemple des zones humides. Voilà. Et donc, ce, ce, hélas, hein, ce... Cette, cette tendance, cette disparition, cette dégradation forte continue. Elle est extrêmement forte, notamment depuis l'avènement de l'ère industrielle, depuis qu'on s'est doté de moyens technologiques qui permettent de maîtriser la nature et de l'inféoder, ben On voit que dans le monde, plus de la moitié des zones humides ont disparu en un siècle. Cette tendance continue, alors avec des, des tendances variables selon les pays. Je vous ai illustré là sur quelques pays méditerrané, méditerranéens des... Des, des tendances qu'on a pu chiffrer. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas combien il y avait de zones humides avant. Il n'y a jamais eu d'état zéro. Donc on, quand on dit plus de 50%, OK, plus de 50%, mais, mais peut-être c'est beaucoup plus. Mais en tout cas, sur certains pays, vous voyez par exemple qu'Israël, en l'espace de à peine plus de 100 ans, a détruit... Et là, c'est vraiment détruit, c'est pas, pas dégradé, ça a disparu de la carte. 90% des zones humides qui existaient dans la plaine côtière d'Israël. L'Albanie a fait encore plus fort, puisqu'en à peine 30 ans, 70% des zones humides de tout le pays ont disparu. Quand, quand, on, veut, quand on se donne les moyens d'y arriver... On y arrive bien en général. Voilà. Donc je ne liste pas tous ces pays. Sachez que voilà, tous les pays, il euh, n'y a pas d'exception. Et la France euh, ben, est dans la, la même gamme. On estime que les, presque les deux tiers des zones humides ont, ont disparu depuis un siècle. Et dans les zones humides qui restent, toutes ne sont pas naturelles. Et on a notamment en Méditerranée à peu près un quart des zones humides qui persistent, qui sont des zones humides alors artificielles ou des zones humides construites par l'homme, qui ne sont pas inintéressantes pour autant, mais en tout cas, voilà, il faut savoir que c'est des zones humides qui ont changé d'affectation. Ce ne sont pas des milieux d'origine, et ça peut être des réservoirs pour euh, l'eau agricole ou, ou de consommation, ça peut être des rizières, des salins ou d'autres milieux. Alors, les, c est, c est, pourquoi est-ce qu'ils disparaissent C'est bien parce que ces milieux subissent de, de multiples pressions. Alors, c'est pas spécifique aux zones humides, mais, mais les zones humides sont quand même bien placées parmi les, les, les écosystèmes pour subir de grandes pressions. Et bien sûr, le, le moteur euh, à l'origine de ces pressions, ben, c'est la démographie humaine. Vous avez un petit graphe qui est assez, assez explicite hein, sur euh, la, la démographie humaine. Vous voyez que pendant quelques milliers d'années, dizaines de milliers d'années, ben, ça a été assez stable. Et puis depuis 150 ans, c'est le boom. Donc on est une espèce très, très douée, très... on a un fort succès. Mais ce succès, on le paye. On va le payer encore plus cher. Et donc euh, voilà. Je... Moi, depuis que je suis né, plus le... le, le, le... Il y a la population sur Terre a plus que doublé. Donc, je ne suis plus très jeune, c'est vrai, mais quand même, c'est étonnant comme, comme progression. Et les conséquences, bah, c'est que voilà, cette, cette démographie fait peser un certain nombre de, de pressions, ce qu'on appelle des changements globaux, c'est-à-dire des changements induits par l'homme et qui s'exercent sur l'ensemble de la planète, qu'on a là aussi l'habitude de classer en quelques catégories. Bah, tout ce qui est la perte et la dégradation des habitats naturels transformés, notamment pour l'agriculture ou pour des infrastructures, c'était aussi l'introduction d'espèces pour soit parce qu'on veut les, les faire, faut les cultiver ou les élever, et ces espèces ou simplement parce qu'elles sont jolies et on les importe d'un continent à l'autre et souvent elles posent des problèmes et elles remplacent, elles éliminent les espèces autochtones. C'est aussi la, la globalisation des échanges. Aujourd'hui, on peut les hommes et les biens parcourent la planète sans arrêt et, et avec ces changements, ces, ces déplacements, pardon, on, on amène plein de, de d'espèces de, qui ne devraient pas se trouver là, que ce soit des, des pathogènes, des vecteurs de ces pathogènes ou d'autres espèces. Et tout cela modifie complètement ces milieux. C'est bien sûr la pollution, et puis c'est ce qu'on appelle la surexploitation des ressources. Hein. Donc euh, Encore une fois, ces, ces zones humides ne sont, sont pas faites pour être mises sous cloche. Elles produisent beaucoup de, de, de, de richesses naturelles, mais l'idée, c'est de gérer ça en bon père de famille, de prélever les intérêts, mais pas de taper dans le capital. Or, souvent, on tape dans le capital naturel. Et à tout ça, il ben, une une autre ressource, une autre pression qui, qui s'additionne à tout cela, ben c'est les changements climatiques hein, dont on parle de plus en plus et qui, sont, qui, qui renforcent la, la magnitude de la pression de, de ces différents facteurs. Et tout ça fait que voilà, la planète commence à, à, à crier, à être en, en mauvais état et avec une empreinte de l'activité humaine qui est de plus en plus forte. Et il existe d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes familier avec cet indicateur qu'on appelle l'empreinte écologique et qui mesure d'un côté la capacité de la, de la planète. Et ça peut se faire, ça se décline par pays. Et je vous invite à aller sur, sur le, le site web de cette, cette initiative, l'empreinte écologique, où vous pouvez voir par pays ou par à quelque échelle géographique qu'il soit, le, à la fois la capacité de la planète de renouveler ses ressources naturelles et en même temps l'usage qu'en font les hommes. Et on voit qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, on prélève à peu près une fois et demie ce que la planète produit en un, un an. Et on voit qu'au fil des ans, ben, cette, cette, ce qu'on appelle le jour du dépassement, c'est-à-dire le moment où on dépasse la capacité de la planète à produire des ressources renouvelables, et eh bien ça avance dans l'année. Aujourd'hui, c'est au mois d'août, hein, dès le mois d'août, mi-août, on, on, ben, on a consommé par notre activité humaine l'ensemble des ressources renouvelables de la planète. Et à partir du mois d'août, on vit à crédit, c'est-à-dire on tape dans le capital naturel de la planète. Et ça, on va pouvoir le faire un certain temps, mais pas très longtemps. Et sauf que voilà, au fil des ans, on voit que ce jour du, pas, du dépassement avance. Il y a, il y a 10 ans, c'était en octobre. Aujourd'hui, c'est en août. Et je crains que dans quelques années, ça soit en juillet, puis en juin, etc. etc. Voilà. Donc, je trouve c'est un indicateur assez parlant pour le grand public pour montrer qu'effectivement, on, on vit à crédit. On vit sur le capital naturel. Et ça, c'est une situation qui ne pourra pas durer très longtemps. Donc, si on revient aux zones humides, ben, ces pressions s'exercent un peu partout dans le bassin versant. Partout, il y a des zones humides. Et vous avez ici quelques... quelques cas de, de, de pression qui peuvent s'exercer, que ce soit des aménagements de cours d'eau, l'extraction de matériaux, des, des espèces exotiques qui tréhentent ces six milieux, l'urbanisation, euh, etc., etc. Alors maintenant, ça c'était un, un aperçu un peu générique sur les zones humides. Sur les zones humides littorales en particulier, qu'est-ce qui les distingue Alors ce qui les distingue, bah, c'est notamment qu'elles sont en aval du bassin versant. Et donc tout ce qui se passe en amont se reflète quelque part au niveau de la zone humide littorale Donc toute, toute perturbation, toute pollution, tout prélèvement irrespectueux ou irraisonnable ben, aura des conséquences en aval. Ce qui les caractérise aussi, c'est qu'elles sont vraiment à l'interface entre la terre et la mer, entre le milieu terrestre et le milieu marin. Et qu'elles sont de ce fait ben, complètement façonnées par à la fois l'influence de l'eau et l'influence du sel, de l'eau douce et de l'eau salée. Et donc on a sur des milieux, souvent de surface assez restreinte, vraiment une, une gamme, une mosaïque de milieux très, très divers. Je vous ai montré ici quelques... Quelques types de milieux. Donc en, sur les lidos en, en bord de mer ou sur les plages, on a des dunes un peu en arrière littoral. Là où c'est très sous l'influence du sel, on a des, ce qu'on appelle des sans -sweyr. Je ne pense pas que ce soit la terminologie ici, mais enfin c'est plutôt dans, dans le sud de la France qu'on appelle qu nomme ça les sans C'est des, des, des grandes étendues de, de, de salicornes, d'aubionnes, donc des, des, des petites végétations basses, des, des steppes basses euh, salées. Là où on est un peu plus dans les zones un peu plus douces, on a des jonchés, puis dans des zones très douces et, et un peu atterries, on a des, des grandes roselières. Et ces, ces zones humides littorales, de ce fait, hein, de cette, cette, cette interface et cette gamme de salinité, cette gamme de milieux, fait qu'on a une très grande diversité biologique. C'est vraiment des, des, des hotspots en termes de biodiversité. Et c'est surtout, enfin, ce qui explique aussi cette, cette grande productivité, c'est que ce sont des milieux extrêmement dynamiques dynamique parce que précisément, ben, c'est cette interaction entre l'eau euh, le, douce, l'eau salée, l'eau de mer et la terre qui fait que, que les choses bougent et qu'il y a des flux importants. Vous avez ici une, une carte de Camargue en haut là, qui vous montre l'évolution de ce, ce milieu-là. Mais tous les, tous les deltas, tous les estuaires, toutes les lagunes bougent beaucoup. Vous avez par exemple le trait du haut Ici, c'était il y a environ 6-7 000 ans. Ça, c'est là où était... Le, là. Donc, c'est grosso modo, 25 km au nord du rivage actuel. Euh, au temps romain, ben, voilà, c'était ici. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est encore une bonne dizaine de kilomètres au sud. Et puis, au XVIIIe siècle, on a eu des lobes à l'occasion de progression du Rhône. Ces lobes qui ont été dorés qui ont été rabotés ici, avec le sable qui a été ramené ici. Donc, vous voyez qu'on est dans des milieux extrêmement dynamiques, sous l'influence à la fois de, des pulsions du fleuve et en même temps, les rivières et, de, et de, des courants marins. Et donc, cette dynamique est créatrice de, de, de vie et de, de biodiversité. Et donc, ce, ce qu'on appelle la c'est-à-dire des zones de transition entre l'air, entre la terre, décidément, l'eau douce et l'eau salée fait que cette, cette richesse est de plus en plus forte. Et vous avez ici un petit graphe qui vous montre le, le, la productivité, donc la biomasse produite, euh, par différents types de milieux. Souvent, lorsqu'on s'imagine un milieu extrêmement productif, on a plutôt l'image d'une forêt équatoriale, c'est comme ça, qui nous paraît être le summum de la productivité. Ben, vous voyez, une forêt équatoriale, une forêt tropicale, c'est grosso modo 3, 3 kg de, de, de matière organique, de matière vivante par mètre carré par an. Les deltas et les estuaires, ben, c'est trois fois plus, c'est grosso modo 9 à 10 kg, 3 fois plus productif qu'une forêt tropicale. Voyez, donc c'est vraiment l'écosystème que je vous disais qui est le plus productif sur Terre. Et dès, donc dès qu'un écosystème est productif, c'est-à-dire qu'il est aussi convoité. Et donc depuis tout temps, en fait, on, on voit que l'homme a voulu euh, exploiter sa biodiversité, exploiter ses ressources, et avec une volonté dès le début de maîtriser ces milieux, qui étaient des milieux instables, et donc euh, inconfortables pour l'implantation de l'homme, pour les mettre en valeur, ce qui veut dire en général les détruire. Et donc si on regarde le... le L'histoire de cette exploitation par l'homme, bah, cette histoire remonte très loin. Et en fait, l'agriculture est née il y a environ 15 000 ans, euh, pas très loin de la Méditerranée, sur les bords du Tigre et de l'Euphrate, dans le Croissant Fertile, dans les zones humides ou, ou autour des zones humides. Et très rapidement, bah, les zones humides ont été le, le, le siège où les civilisations sont développées, notamment un certain nombre de sociétés hydrauliques qui, dès l'Antiquité, ont, ont prospéré. Et c'est vraiment là où le, le, le, le progrès s'est fait, bien sûr. L'Égypte antique et l'archétype le, le, je dirais des de sociétés hydrauliques. Mais il y en a beaucoup d'autres, notamment sur les pourtours de la Méditerranée, qui se sont mis en place dans ces zones humides. Et puis, au fil de, du temps et au fil de, de la maîtrise des technologies, on a de plus en plus maîtrisé ces zones humides. Et à partir du XVIIe siècle, notamment, on a eu des, les premiers très grands aménagements. Par exemple, on a complètement détourné le, le Pau, la rivière Pau en Italie, pour qu'elle ne comble pas la lagune de Venise. C'était des aménagements très importants, des, alors qu'on avait une technologie encore un peu rudimentaire. Et puis au XXe siècle, au 19 du XIXe siècle plutôt, avec la révolution industrielle, là, on s'est doté de moyens, d'outils, de, de capacités à vraiment euh, peser sur les milieux, les modifier de façon forte et avec à chaque fois une, une volonté d'intensifier et de spécialiser la production des zones humides. Et vous avez ici quelques... Photos de milieux. donc tout ça, c'est des zones humides qui sont effectivement vous voyez, assez intensives, soit pour produire des céréales, pour faire de la chasse, pour produire des coquillages ou pour faire du sel. Donc c'est des milieux qui ressemblent plus beaucoup aux milieux naturels, mais qui ont encore une, une fonctionnalité, une valeur euh, en tant que, que zone humide. Et aujourd'hui, donc, cette cette productivité euh, est toujours très exploitée, bien sûr, avec différents usages, des usages qui restent assez traditionnels aujourd'hui encore, tels que la pêche au petit métier sur les lagunes, tels que la chasse, tels que la récolte du roseau ou l'élevage extensif, qui, qui ont du mal à se maintenir. Mais voilà, il ce sont vraiment des, des usages qui permettent à cette par par l'extensivité de ces usages qui permettent à ces zones humides de de perdurer, de vivre et d'être un support important pour la collectivité, pour des, pour des activités socio-économiques. Et bien sûr, beaucoup d'usages ben, sont allés de cette intensification, que ce soit la récolte du sel, où, dans le sud de la France, on a des grands salins industriels, euh, que ce soit l'agriculture, la riziculture, la culture de céréales, ou que ce soit la conchyliculture avec des tables sur lesquelles on fait des huîtres, par exemple dans le bassin de Tau, ici, dans le sud de la France également. Et puis des nouveaux usages qui, eux, sont tout à fait euh, favorables, notamment tout ce qui est l'écotourisme, la découverte, qui se sont développés et qui sont là aussi une des, une des façons de valoriser ces milieux. Au-delà de ces usages, ce qu'on voit, c'est que les pressions continuent, et notamment si on regarde sur ce, le littoral. enfin Les zones humides sont en piteux état, mais les zones humides littorales le sont encore plus. Les pressions sont encore plus fortes. Et parce que ben, le littoral, après avoir été longtemps délaissé, est une zone qui est très prisée pour différentes activités à la fois des infrastructures, notamment de transport. Les, les, les plaines littorales, les abords des lagunes sont des, des, des zones faciles à ménager, qui sont plates, qui sont pas... et donc euh, beaucoup d'aéroports ici, c'est l'aéroport de Montpellier, qui, qui, qui, qui mangent la, une partie de la lagune. Beaucoup d'infrastructures linéaires, que ce soit des routes, des, des voies ferrées, ben, se font sur les cordons littoraux, sur des, aux abords de ces zones humides ou à la place de ces zones humides. L'industrie également, euh, notamment ben, tous les grands ports maritimes qui, qui sont un peu partout en France... Se sont implantés souvent sur, à la place ou à proximité immédiate de zones humides. Et là, par exemple, c'est la zone industrielle de Foss qui a complètement détruit des milieux qui étaient absolument magnifiques. C'était la Camargue. Et puis, le, le tourisme s'est développé avec des aménagements qui, là aussi, se sont implantés sur les zones humides. Vous avez ici quelques, quelques nouveaux, nouvelles villes sorties en plein milieu des lagunes ou la Grande Motte qui est entre la lagune et, et la mer et qui ont complètement préempté ces milieux-là. Et puis, dernière pression, je vous le disais, c'est ces changements climatiques. Et les, ces zones humides orales sont vraiment en, en première ligne, sont les sentinelles de ces changements climatiques. Elles sont à la fois victimes, mais en même temps, c'est une solution, une solution efficace, pertinente, qu'on n'a pas encore assez valorisée, mais c'est vraiment un vrai enjeu de, que de considérer que ces zones humides sont des... Ce n'est pas simplement une, une, une variable d'ajustement qui va disparaître petit à petit au fur et à mesure que la mer va monter, mais c'est vraiment des milieux qu'il va falloir garder, conserver, faire évoluer pour jouer ce rôle d'amortisseur pour éviter l'érosion littorale. Vous avez ici quelques chiffres que vous connaissez probablement, que vous avez entendu sur l'élévation du niveau de la mer, sur l'augmentation des températures, sur la diminution des précipitations. Donc tout ça montre qu'on va dans des, vers des jours qui vont être compliqués et où les zones humides vont bien sûr pâtir. Moins d'eau dit moins de zones humides. La mer plus haute dit ces zones humides littorales qui vont être en bonne partie détruites à nous de, de justement ben, les gérer pour qu'elles ne soient pas détruites, mais qu'elles qu jouent encore plus ces rôles d'amortisseur que je citais tout à l'heure. Juste un, un, un exemple. Je vous reparlerai du data du Nil tout à l'heure. Mais là, c'est un peu rustique, mais ça, ça fixe un peu les idées. Vous avez le vélodalte du Nil tel qu'il se présente aujourd'hui et vous avez une simulation de ce qui serait inondé si la mer monte de 50 cm et si elle monte d'un mètre. Si la mer monte de 50 cm... Alors, encore une fois, c'est juste un modèle très, très théorique, mais ça montre qu'il y a, grosso modo, 3 millions 000 personnes qui doivent changer d'implantation Et on va perdre 1 km2 de culture. Si ça monte d'un mètre, ben on passe à plus de 6 millions de personnes, 4 500 2 de culture qui vont disparaître. Donc voilà, c'est pour un peu fixer des idées. Si on ne fait rien, si on ne, si n'anticipe pas un peu les choses, on, on va au-devant de, au de grandes déconvenues. Pour finir cette première partie, juste ben, où on en est aujourd'hui, les enjeux et les réponses Donc, en, en termes d'enjeux, ben, il me semble qu'aujourd'hui, le... on a trop géré ces zones humides comme des éléments ben, où ben, chacun se déconnecte du voisin, essaye d'intensifier son usage pour en tirer le profit maximum. Et on a perdu cette plus-value, cette, cette dynamique, justement, de ces milieux. Et donc, un, un vrai enjeu consiste à reconnecter physiquement, hydrologiquement, biologiquement, tous ces milieux dans l'ensemble du bassin versant jusqu'à la mer et entre la mer et les zones humides. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lagunes, ou beaucoup d'étangs littoraux, qui, qui sont déconnectés de la mer, alors qu'ils jouaient euh, auparavant un rôle essentiel de nurserie des poissons marins. Voilà, donc tout ça est pareil pour le, pour le cours des rivières qui sont euh, cloisonnées avec des barrages, des, des seuils. Donc il y a un vrai enjeu à décloisonner ça, à reconnecter toutes ces zones humides pour renforcer cette résilience, cette capacité justement d'encaisser des coûts, mais de derrière se reconstituer et pouvoir continuer à jouer leur rôle. Et puis, il faut reconnecter les, les, les milieux naturels, mais aussi peut-être surtout reconnecter les acteurs ou connecter tout court, parce qu'ils n'ont pas toujours été connectés. Lorsqu'on parle de, de milieux marins et de milieux terrestres, ben, on n'a pas affaire faire du tout aux mêmes acteurs, que ce soit les services de l'État, que ce soit les scientifiques, que ce soit les gestionnaires. C'est deux mondes différents qui n'arrivent pas à se parler. On n'a pas les mêmes langages. Donc il y a un vrai enjeu là aussi à ben, se connaître, partager à la fois la connaissance confronter nos représentations des, des, des problématiques, des métiers, des actions de chacun, et puis arriver à co-construire des projets ensemble. Et puis, ce qui est, en termes de réponse, quand même, ce qui est assez encourageant dans ce constat que je, je le concède assez déprimant, que je vous fais ce soir, c'est que les, les choses bougent. Euh, les, il y a une vraie mobilisation, hein, même si... Euh, on est encore sur une tendance de dégradation. Mais il y a des endroits où on, a, on commence à inverser la tendance, où on restaure des zones humides. Et, donc, voilà. et, et tout ça parce qu'il y a une vraie mobilisation à la fois des acteurs publics, euh, que ce soit bien sûr l'État avec le plan national d'action pour les milieux humides qui est piloté par le ministère de l'Écologie. Le conservateur du littoral, lorsqu'on parle des zones humides littorales, c'est un acteur majeur qui, avec les collectivités et dans le département où nous sommes, il y a un vrai travail assez admirable qui est fait par le, par le, département, par le conseil départemental de, du Finistère. Mais beaucoup d'autres collectivités sont engagées aux côtés des services de l'État, aux côtés du conservatoire, aux côtés de l'Agence de l'eau. Et tout ça, voilà, on voit qu'aujourd'hui, il y a une, une convergence et des efforts qui se mutualisent pour trouver des solutions opérationnelles. et voilà. Certes, les acteurs publics se mobilisent, mais aussi la société civile. Et si on est là ce soir ensemble, c'est pour ça aussi. C'est pour témoigner d'un intérêt pour un vrai enjeu de société, encore une fois, pour lequel une part de la solution est chez nous. Il ne faut pas tout attendre des acteurs publics. C'est aussi dans nos... à la fois dans nos actions et dans notre... la demande sociale qu'on qu exprime que les choses pourront bouger. Voilà. Je vous propose à ce stade-là de faire une petite pause avec un petit film pour justement illustrer en quoi l'action des acteurs divers et variés, et notamment celle du conservateur du littoral, peut apporter des réponses concrètes à la gestion de ces zones humides littorales Les zones humides, espaces intermédiaires entre la terre et l'eau, sont particulièrement développées sur le littoral. L'action conjuguée de la mer et des cours d'eau explique cette localisation et crée la diversité de ces milieux. Ces paysages variés participent largement à l'image identitaire des côtes françaises. Autrefois associés à une vision collective négative, leur perception évolue et on leur attribue aujourd'hui des rôles et fonctions utiles à la société contemporaine. Les zones humides littorales sont des écosystèmes complexes et abritent une biodiversité incomparable qui se niche au sein d'habitats naturels variés dont la plupart sont reconnus d'intérêt international. Les présalés atlantiques, espaces emblématiques des estuaires et baies, sont des zones de forte productivité végétale et animale. Les présalés, on estime à peu près 10 000 hectares de présalés en France, euh, la réserve naturelle des présalés, c'est la plus grande zone de salés d'Aquitaine, avec 200 hectares. Et les présalés, déjà, ils vont se développer partout où des, euh, où des vases fines et des sables limoneux vont pouvoir s'accumuler parallèlement à la côte. Euh, de manière générale, déjà, c'est l'un des milieux les plus productifs au monde, euh, puisqu'il y a des, un échange nutritionnel entre l'océan et cette frange littorale. Donc, en gros, la production de matières organiques est estimée à 20 tonnes par hectare, et par an, en termes de matière, de matière sèche, et les différentes fonctions, mais notamment on va avoir une grosse activité de production de phytoplancton et notamment qui va servir pour des activités économiques sur le bassin arcachon, telles que l'ostriculture par exemple, mais aussi qui va être fondamentale pour des espèces halieutiques, notamment les bars les sols, des espèces que nous exploitons. Des études confirment le rôle des marais maritimes en connexion avec la mer pour de nombreuses espèces marines et estuariennes. Dans l'estuaire de la Gironde, le crène poitou charente en collaboration avec l'IRSTEA de Bordeaux, suivent l'évolution des marais de Mortagne, site du conservatoire du littoral. Là, c'est un marais estuarien naturel, donc on voit une forte présence de la végétation. Euh, donc toute la partie visible qui sont les plantes vasculaires et puis il y a également une partie euh, moins visible qui sont les algues qui se développent à la surface des sédiments et qui constituent une ressource alimentaire euh, très importante pour les organismes aquatiques qui fréquentent ces marais euh, notamment des poissons euh, et des crustacés comme les crevettes et les crabes euh, pour lesquels euh, ces zones de marais sont des zones d'alimentation et de nourrisserie donc on va trouver des espèces euh, à la fois estuariennes comme les espèces de gobies par exemple et puis des espèces euh, marines euh, dont les juvéniles viennent dans les marais euh, pour justement trouver des conditions d'alimentation et de croissance. Alors l'intérêt de la connexion euh, avec les, les milieux marins et estuariens est fondamental, puisque euh, est, en fait, les poissons viennent pendant la marée et euh, repartent avec la marée descendante. Les lagunes côtières offrent aussi une ressource halieutique importante. De nombreux pêcheurs les utilisent et connaissent bien le fonctionnement de ces milieux et la nécessité de maintenir les connexions à la mer. Gérald de Socoja, élu à la ville de Fréjus, pêcheur professionnel, a pu apprécier la réouverture du gros de la lagune de Villepaix, qui s'est faite de façon naturelle lors d'une forte crue en 2010. Alors, euh, moi qui suis pêcheur professionnel et qui exerce pendant l'hiver, je peux vous dire qu'on est passé d'un statut d'eau douce complet à une richesse depuis 2-3 ans qui est exceptionnelle. On, on peut voir à l'heure actuelle dans la lagune des barres de moules de 2 tonnes et demie. On peut voir une remontée de, de, de, de piscicoles, de petits poissons au mois de mai, au mois d'octobre, qui est exceptionnelle, exceptionnelle je dis bien, que je ne voyais plus depuis l'âge de, de 12 ou 14 ans, quand je venais avec mon père et, et, et mon grand-père. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir quelque chose de fabuleux. Vraiment, les étangs revivent. Euh, Aujourd'hui, on peut dire que pour le premier hiver, j'approche à peu près les 2 tonnes et demie, 3 tonnes, de poissons variés, marbrés, dorades, loups, mulets, voilà. Quelles que soient les techniques de pêche utilisées, Carlet sur l'Atlantique, capéchad en Méditerranée, les pêcheurs professionnels sont conscients que le maintien de leur activité dépend étroitement du bon état de ces secteurs, particulièrement riches mais vulnérables. Avec la pêche, d'autres activités professionnelles bénéficient de ces zones humides. De tout temps, elles ont joué et jouent encore aujourd'hui un rôle sensible en termes d'emploi sur le territoire. Lisière entre la terre et la mer, réceptacle des eaux du bassin versant, les zones humides jouent des rôles de régulation de l'eau très importants et contribuent ainsi à l'atténuation de risques naturels. Lors de fortes tempêtes ou en période de crue, elles constituent des zones d'expansion des eaux, atouts non négligeables lorsqu'elles sont situées en périphérie de centres urbains. En 2010 et 2011, lors d'un épisode de forte crue la commune de Fréjus a pu juger du rôle tampon des étangs de Villepaix situés en marge de la ville. En plus de ces services de protection qu'ils offrent, ces milieux humides littoraux contribuent à préserver la ressource en eau et maintenir la qualité des eaux côtières à travers deux rôles importants, le rôle tampon qui limite l'avancée du biseau salé dans la nappe et leur pouvoir filtrant en amont. Outre ces fonctions qui apportent de réels bénéfices à la société, les zones humides font partie du patrimoine paysager et culturel. Simples promeneurs, naturalistes, pêcheurs, chasseurs, mais aussi sportifs s'y rencontrent tout au long de l'année. Leur valeur récréative est maintenant reconnue par nombre de communes littorales, comme ici à la Teste de Bûche. Donc ici, nous sommes sur les présalés est, donc en, en bordure d'urbanisation, euh, bien sûr. Donc on est sur un territoire de, de 80, 80 hectares où nous avons des fonctions principales, une fonction évidemment récréative, hein, puisqu'on est très très proche de, de la ville. Nous avons aussi une, une zone tampon, hein, puisque nous avons un recueil des eaux pluviales, très important, avec évidemment une grande bio, biodiversité, et un système endigué, donc avec une digue proche du rivage et une digue qui est beaucoup plus indique. Donc qui peut assurer à la fois une double fonction et de préserver évidemment d'inondations de, de, d'eau douce et, et d'inondations évidemment venant du, du milieu maritime. Ces présalés en plus sont une, un, un, un trait de liaison parce que c'est une commune, nous avons une très, grand, très, très grande commune de 26 000 hectares avec 92% euh, si d'espace de, de, de, de, de, de, classé. Vous avez une immense boucle et vous avez un, un parcours si vous voulez, écologique, naturel euh, qui, ceinture, euh, qui ceinture la ville voilà, qui, qui est évidemment très, très intéressant pour les habitants. L'attractivité de ces zones humides est indéniable. Cependant, leur valeur sociale est peu connue. Afin de compléter les connaissances dans ce domaine et de les partager, des études sont réalisées au niveau international, grâce notamment à l'Observatoire des zones humides méditerranéennes. Laurent Chazé, chercheur à la Tour du Valat, participe largement à cette contribution. L'objectif, c'est de suivre l'état et les tendances des zones humides de repérer les, les pressions et surtout les facteurs de pression qui, qui provoquent les changements et en général plutôt les déclins. Et puis, le troisième objectif, c'est euh, d'essayer de, de, d'évaluer euh, la prise en compte des zones humides dans un cadre plus large de développement durable en Méditerranée. Alors, l'observation montre qu'une grande partie des gens ne viennent pas pour un élément spécifique écologique ou culturel, mais viennent pour un concept, une sorte de toile de fond, euh, de d'un paysage attrayant, soit parce qu'il y a une couleur verte, soit parce qu'il y a de l'eau, soit parce qu'il y a des oiseaux, ou structuré par ces trois éléments, ou plus d'éléments. Euh, on s'aperçoit que dans ce cadre favorable, euh, qu'on peut appeler espace de liberté, c'est-à-dire où ils se retrouvent avec du calme, euh, ils peuvent se ressourcer, euh, ils peuvent déstresser, ils peuvent transmettre les valeurs écologiques à leurs enfants avec une écoute, parce que justement ils sont dans le lieu favorable. Voilà, on a différentes attractivités qui, qui sont reconnues et qui ont été, je pense, sous-estimées au départ, parce que cette approche sociale est finalement assez récente. Le littoral est un territoire à fort enjeu, sous l'effet des pressions des activités humaines et du changement climatique, rendant les milieux humides côtiers plus vulnérables. Aujourd'hui, nous connaissons leurs valeurs de par les services qu'ils rendent à la société. Milieux solidaires aux multiples fonctions les préserver et les valoriser est essentiel. Comment agir Il est important d'avoir une vision globale dans tout projet d'aménagement, qu'il soit industriel, urbain, touristique ou agricole, en tenant compte de la présence utile des zones humides littorales. Espaces de récréation, réserves de biodiversité, ouvrages naturels de protection, sources de production, ces espaces d'interface terre-mer ont vocation à s'intégrer et s'imbriquer comme un élément structurant de l'espace côtier. Les zones humides littorales constituent un enjeu majeur pour les politiques d'aménagement du territoire et du développement économique. Voilà donc un, un bref aperçu, une synthèse de, du rôle joué par ces milieux et notamment l'action du Conservatoire. Donc elle, elle a été en, en trame, pas décrite de façon très, très évidente, mais voilà le Conservatoire du littoral est un des acteurs majeurs pour la, la préservation et la gestion durable de ces milieux-là. Je vous propose maintenant de, de faire deux zooms relativement rapides sur sur deux cas. D'une part ben, donc l'action du Parc Naturel Marin d'Iroise euh, en faveur des marais littoraux bretons. Et puis, dans un second temps, un, un rapide survol de, de quelques euh, évolutions au cas de, en, en Méditerranée, des zones littorales méditerranéennes. Donc tout d'abord, pour ce qui concerne le parc naturel marin d'Iroise, euh, vous savez, donc, le, le, le, le territoire et son, ce vaste ensemble, ce vaste territoire marin au large de, de la Bretagne et qui prend en compte euh, des marées littoraux avec un, un certain nombre d'orientations de gestion, une dizaine d'orientations de gestion qui sont qui structure le plan de gestion de, de ce parc naturel marin, dont quelques-unes sont liées notamment avec à ce qui se passe sur Terre, et, et donc notamment avec un objectif de réduction des pollutions d'origine terrestre et marine, et une nécessité de mieux connaître, d'approfondir et diffuser la connaissance sur ces écosystèmes euh, dont le, le parc a la charge. Alors sur ces volets justement qui sont en, en lien avec euh, le, la côte et la qualité de l'eau, et notamment la qualité de l'eau douce. Ce, ce, ce parc naturel marin a plusieurs objectifs. D'une part, d'assurer qu'il y ait une qualité de l'eau suffisante, de bonne qualité en tout cas pour le développement de la biodiversité, mais aussi de, de faire en sorte de restaurer cette qualité de l'eau là où il n'y pas de qualité suffisante, et notamment en s'occupant de la pollution terrestre, et en particulier ce phénomène d'eutrophisation que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire cette, cette accumulation d'éléments nutritifs qui sont à l'origine de ces proliférations d'algues vertes et de phytoplankton toxiques. Donc, dans ce contexte-là, euh, ils se sont intéressés à ces zones humides littorales et notamment avec pour objectif d'obtenir cette bonne qualité de l'eau de façon à réduire l'impact, d'abord leur présence, le nombre et, et l'impact de ces algues vertes et de ce phytoplancton toxique. Et puis, pour bien sûr maintenir une activité socio-économique, notamment toutes les activités de pêche et de tourisme, avec un objectif qu'ils se sont donné, qui est de baisser de 30% le, le, les flux d'azote, de nitrates, qui sont à l'origine de ces développements à la fois des algues et du phytoplancton. Et, et l'idée, c'est de, de se focaliser sur les, les marais littoraux pour voir en quoi ces marées euh, peuvent avoir justement ce, ce rôle d'épurateur et, et dans quelle mesure est-ce qu'on peut renforcer ce rôle d'épurateur euh, par rapport à cette pollution d'origine terrestre Alors, euh, ce, il y a eu un débat visiblement assez, assez euh, intense, notamment un débat éthique, en se disant est-ce que ces marées littoraux qui sont des zones demi-naturelles ont pour fonction d'être des stations d'épuration Est-ce qu'on peut continuer à faire un peu tout, voir n'importe quoi en amont, envoyer beaucoup de nutriments dans les cours d'eau, et en se disant de toute façon, c'est pas grave, on a des filtres en, en, bas, de, en bas de course là-bas, et c'est ces, ces milieux qui doivent jouer ce rôle-là. Donc ce qui a été acté, c'est que bien entendu, il n'est pas. Question de considérer que la, la gestion ou, la, ou la, le développement de ce rôle épuratoire des marées littoraux doit être une finalité en soi et doit être ou doit compenser ou doit excuser ou doit euh, expliquer une non-action en amont. Il est bien entendu important et primordial d'agir sur les causes, c'est-à-dire moins relarguer d'éléments azotés en amont, mais en, tout en disant voyons jusqu'à quel point on peut pousser la fonction épuratoire de ces, de ces marées littoraux sans les dénaturer. C'était donc l'enjeu. Et donc, il y a eu plusieurs actions. D'une part, une action conjointe avec le parc naturel régional d'Armorique, euh, qui a, a travaillé sur cette thématique-là pour, d'une part, faire un diagnostic des données existantes, à la fois euh, enfin, sur la, la, la, la capacité épuratoire de ces milieux, et de façon à pouvoir ensuite rentrer dans une phase plus active, euh, voir comment ces, ces milieux fonctionnent, et faire des propositions de gestion et d'éventuels aménagements de ces marées. Et c'est notamment le, le cas euh, du marais de labert que vous avez sur cette carte, que je ne connais pas, mais vous connaissez sûrement mieux que moi, et qui, euh, qui euh, était précisément en, en aval hein, d'une zone qui recevait beaucoup de, de, de nutriments, de polluants azotés en particulier. Et donc l'idée a été mise en évidence assez rapidement, après quelques études, le fait que ce marais est effectivement efficace, très efficace pour abattre le niveau de, de nitrate dans les marais, et avec une efficacité variable selon la période. Euh, il a été démontré que c'était très efficace en période sèche, hein, jusqu'à 70% du taux d'abattement de nitrate, beaucoup moins efficace en période pluvieuse. Et ça ça s'explique simplement par le, le temps de transit de l'eau dans ce marais. Plus euh, il y a un débit important, moins le transite longtemps, et moins la, la capacité épuratoire du marais et des végétaux peut être active. Et C'est ce qui explique que ce soit plus efficace en période sèche qu'en période pluvieuse. Et donc, le Forum des marais atlantiques qui a mené cette étude a, a, a donc conclu que ce marais, effectivement, bénéficie d'un bon fonctionnement épuratoire. Et s'est posé la question, du coup, ben, est-ce qu'il est bon et satisfaisant ou est-ce qu'on ne peut pas un peu pousser la machine et faire en sorte que ça soit encore plus efficace Et donc, une, une étude a été menée pour voir s'il était possible d'augmenter l'efficacité de ce marais, notamment en, en augmentant le temps de résidence de l'eau dans le marais. Et l'idée était en fait de, de reméandrer. Le, le, le, le petit fleuve faisait un peu des, des, des boucles, mais pas tant que ça. Et on se disait, ben, en faisant plus de boucles, on va augmenter le temps de résidence et, et on va augmenter, on pourrait augmenter le, la capacité épuratoire du marais. Et donc, in fine, ce qui a été décidé, c'est que ben, plutôt que de jouer l'apprenti sorcier et d'y aller avec une, une pelleteuse et des éléments lourds pour dire « on va refaire des méandrages là où il n'y en avait pas », et en n'étant pas sûr de l'efficacité ni des impacts sur, le, sur un, un marais naturel qui fonctionnait bien, il a été décidé d'avoir une gestion plutôt conservatrice et de dire ben, on va euh, maintenir les ex existants, ne, ne, ne prenons pas de risques en termes d'impact ou de dérangement pour des résultats qui ne sont pas forcément sûrs en termes d'efficacité de, de, de, de, euh, accrue. Donc voilà, c est, c est, ce cas. ces études ont amené à la conclusion que ne touchons à rien, ce milieu-là fonctionne bien. Et il serait plus raisonnable de ne pas justement en faire une station d'épuration ou de ne pas l'aménager trop fort pour, pour augmenter cette fonction et de garder un marais multifonctionnel, à la fois pour la biodiversité et pour ses fonctions épuratoires. Et puis, le, le parc naturel marin d'Iroise a également mené une étude sur l'ensemble des marais. Donc, ils ont, ils ont euh, euh, identifié 14 marais littoraux. Euh, et donc, ils ont fait un, un, état, un diagnostic de tous ces marais pour voir à la fois euh, quels type de marée il s'agit et puis quelle est leur fonctionnalité, notamment en termes justement de, de, de qualité épuratoire. Donc sur ces, sur ces 14 sites, euh, à chaque fois, euh, il y a eu un diagnostic mené pour voir si, d'une part, est-ce euh, il, il se situe en aval d'une zone polluée, donc ils ont une, potentiellement une fonction épuratoire et est-ce qu'on peut euh, agir sur ces marées ou pour les, les gérer de façon à augmenter cette capacité épuratoire et à partir de là, quelle actions ciblées, si ça devait être le cas, pour remonter cela. Donc, rapidement, quelques, quelques cas d'études. Vous avez ici un, un, un marais, le marais de Tresbelec, qui est donc sur des documents, euh, des, ils se sont documentés pour voir ce qui existait sur des, des dates anciennes, et puis ensuite, entre 1950 et, et 2010, voir comment les choses ont évolué. Et ce qu'on voit, c'est que sur des cartes napoléoniennes, du cas napoléonien on voit dans les années 1800, on avait à l'époque, alors on ne voit pas vraiment le marais, mais qui était ici, et en fait qui était alimenté par trois cours d'eau. Et aujourd'hui, dès 1950, on voit qu'il n'y avait plus qu'un cours d'eau. Les deux autres avaient été rectifiés, euh, aménagés, je ne sais pas où ils sortaient. En tout cas, il n'y avait plus qu'un qui arrivait là. Mais le marais qu'on voit ici était encore fonctionnel. On avait à l'interface entre la mer et, et la zone agricole un, un marais euh, pleinement fonctionnel. Et on voit que bah, 60 ans après, euh, plus de marais on a une route qui, qui passe entre les deux, on a un certain nombre d'aménagements, des implantations, d'une agriculture, tout a été drainé, et voilà, là, c'est un marais qui a disparu, assez classique, et, pardon, et donc, je reviens, et donc, en fait, la, la, la conclusion était de dire, vu le taux d'aménagement, donc, oui, il y aurait un intérêt et une capacité potentielle à retrouver un fonctionnement épuratoire pour ce marais-là, mais le, les aménagements sont tels qu'il paraît inconcevable, sauf à engager des, des, des frais et sûrement des procédures assez lourdes, dans lesquels ils ne se sont pas engagés. Autre exemple, c'est le marais de Kerlock, que je ne connais pas non plus, mais que vous connaissez probablement, <rire> qui, euh, qui, lui, donc la documentation a, a montré que, ben c'est le cas inverse. C'est un marais qui, au fil du temps, n'a pas bougé. On voit que, que ce marais existait sur cette ancienne carte d'état-major, fin 19e et qu'en ben, 1950, on a exactement la même configuration en termes de marée. Vous voyez, vous avez même, le, exactement le même, le même euh, linéaire, la même configuration. Euh, donc c'est un cas heureux où, malgré la pression qu'on peut avoir ici comme ailleurs sur les zones littorales, eh bien, on, est, on, on a maintenu euh, ce marais. Si j'ai bien compris, c'est principalement parce qu'il est dans une zone militaire ou à proximité d'une zone militaire. Donc c'est un des bénéfices collatéraux de, de ces espaces militaires. Et donc le, le, la conclusion de, ce, de ce, cette étude a montré que eh bien, ce marais fonctionne bien aujourd'hui en termes d'épuration vis-à-vis de, de, vis -vis de l'azote et qu'il ben, voilà, n'y a pas de prescription particulière pour améliorer cette fonction. Et, et justement, l'équilibre entre la naturalité de ce marais et ses fonctions épuratoires semble bon à maintenir. Pour finir, je crois, dernier cas, euh, un autre marais, un petit marais qui s'appelle Tiancaire, euh, Ou de la même façon, là, on est sur quelque chose qui a beaucoup évolué, enfin, de la, même façon, de la même façon que le premier cas, qui a beaucoup évolué au fil du temps. Et vous voyez ce petit marais, donc on ne le voit pas trop sur cette carte, mais il était mentionné ici, on le retrouve ici en, en particulier, et puis 60 ans, donc en 1950, il était là et fonctionnel. Et puis, voilà, quelques... Et pardon, prenez toute cette zone-là, excusez-moi. Et 60 ans après, ben voilà, c'est un camping, c'est des aires de stationnement, c'est... Et puis on a des... Des zones relictuelles qui ont été drainées, qui sont en agriculture, alors que c'était encore euh, assez fonctionnel. Et là, de la même façon que dans le cas précédent, le, le, la conclusion, c'était de dire bah, oui c'est un milieu dégradé qui, qui a encore une petite fonctionnalité en termes d'épuration, mais euh, avec une zone humide qui est, qui est euh, très limitée aujourd'hui, qui est très fortement artificialisée et le, avec un rôle d'abattement limité. Mais, en revanche, avec un potentiel d'amélioration, même s'il est très aménagé. Et donc là, le, le parc naturel marin d'Iroise a dit ben, on, on imagine qu'il y a un potentiel. Simplement, on va se donner le, le, des opportunités qui peuvent faire l'objet soit d'appels à projets dans lesquels les, collecti les collectivités territoriales pourraient être amenées à, à manifester à leur intérêt et à financer, donc, des restaurations partielles, probablement, vu l'état d'aménagement du marais, pour augmenter cette, cette capacité. L'autre possibilité, ça serait, de, de à l'occasion de, de, de restructuration agricole, d'émettre des avis qui pourraient euh, s'opposer à toute dégradation supplémentaire, voire à une restauration euh, de, des fonctions épuratrices de ce marais-là. Voilà brièvement pour le cas des marais littoraux et l'action du parc naturel marin euh, de mer d'iroise sur ces marais-là. Et pour finir rapidement, je voudrais juste vous proposer un rapide survol un rapide voyage en Méditerranée pour voir un certain nombre de deltas. Alors les deltas, il y en a quelques-uns en Méditerranée, c'est une mer sans, sans marée, ou avec très peu de marée, et donc ce qui est favorable à, à l'édification des deltas, et donc qui, qui, qui sont formés par des fleuves au moment où leur euh, cours se ralentit, lorsqu'ils débouchent en mer, et donc où les marées étant absentes, ben, ces sédiments restent sur place. Vous avez ici les principaux deltas en Méditerranée, et je vais brièvement vous... vous Évoquer le cas de quatre des plus grands deltas que sont le delta du Nil, du pô de l'Ebre en Espagne et du Rhône. Ça sera bref, mais donc pour le Nil, eh bien, je vous l'ai évoqué tout à l'heure avec cette, cette question de, du changement climatique, mais à la fois c'est le plus emblématique des deltas. D'ailleurs, c'est lui qui a. C'est sa forme en, en triangle qui a donné. Le, qui, qui évoquait un delta, la lettre de grecque delta, qui, qui a donné ce nom à, à cette figure géologique. Mais. C'est vraiment le père de tous les deltas. Et en même temps, c'est un delta qui, aujourd'hui, est dans un triste état et dont les perspectives sont assez sombres. Il faut savoir qu'en Égypte, qui est un pays dont la démographie continue à être en forte croissance, c'est eh bien 90% de la population est située dans le delta et dans la vallée du Nil. C'est-à-dire vraiment sur 8% du territoire. Et que les autorités égyptiennes, depuis fort longtemps, et notamment depuis une des grandes réalisations, c'était le barrage d'Assouan et ses conséquences assez néfastes, s'est donné pour mission de, de capter toute l'eau douce possible... On l'a valoriser au niveau agricole et, et, et, et toute goutte d'eau qui arrive à la mer est considérée comme euh, perdue et c'est un scandale. Donc voilà, aujourd'hui, seuls 4% de l'eau d'une île atteint la mer. Tout le reste est capté avant euh, pour des utilisations, notamment agricoles et avec une utilisation extrêmement intensive. Hein, je vous dis un delta extrêmement peuplé avec une, une très grande intensivité de l'agriculture, de l'aquaculture. Et on a donc euh, un delta très pollué, très artificialisé avec une très forte perte de vie naturelle aujourd'hui. C'est un delta qui n'est pas vraiment fonctionnel. Hein. En tout cas, les marées ou les, les espaces naturels sont vraiment relictuels et ils sont complètement eutrophes. On est au, au bord de la crise deux fois euh, en permanence et parfois on est plus qu'au bord, on est en plein dedans. Et, et voilà, aujourd'hui on est dans une phase difficile où, au-delà au de cette, de cette euh, emprise et de cette exploitation extrêmement intensive, on voit qu'il y a cette érosion côtière, cette, ce, ce biseau salé qui était évoqué dans le petit film du Conservatoire, c'est-à-dire l'intrusion en sous-sol de l'eau de mer qui vient saliniser les terres, qui vient donc dégrader la, la, la qualité des terres agricoles et qui aboutit à une paupérisation des habitants qui n'ont pas d'autres lieux sur, sur lesquels se replier. Donc là, on est vraiment dans un cas qui est, qui est très problématique pour lequel, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution, et, mais qui est, je pense, une, une, un exemple dont il faut tirer des leçons sur... Cette intensification, on n'a on plus donné du tout d'espace au milieu naturel. On a tout préempté. On a voulu intensifier partout avec un usage extrêmement euh, intensif. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'a plus de capacité de résilience, plus de capacité d'adaptation dans un environnement en pleine mutation. Donc, pas très réjouissant, mais deuxième cas intéressant aussi, c'est le delta du pot. Je vous le disais tout à l'heure, ce delta en fait, est un delta très récent puisqu'il il est né... Euh, suite à la diversion du pot qui avance, se, se jetait plus au nord et qui a menacé de combler la lagune de Venise. Donc les Vénitiens, ont, dès le XVIIe siècle, ont, ont détourné ce, delta qui, enfin ce, ce fleuve, pardon, le pot, qui depuis a, a déposé ses éliments dans ce delta, le delta du pot. Alors ce delta est, est assez intéressant, assez particulier. C'est un delta, lui, qui est en train de couler. Euh, tous les deltas, il faut savoir, c'est des... C'est des, des formations géologiques jeunes avec des sédiments très fins et qui, en fait, se tassent sur eux-mêmes. Et donc, il y a ce phénomène qu'on appelle la subsidence, le tassement d'un delta sur lui-même, qui fait que ces deltas perdent de l'altitude. Dans un delta fonctionnel, bah, cette altitude perdue est compensée à chaque rue par des limons qui viennent donner une couche supplémentaire. Et comme ça, soit il se maintient à flot, soit il augmente. Là, le, le pot étant canalisé, il bah, n'y a pas de compensation. Et euh, sur, sur le gâteau... Des, il y avait des réserves à la fois d'eau douce et de méthane très importantes dans le sous-sol qui ont été pompées. Et ces réserves d'eau et de méthane étant pompées, ben, il s'est encore plus tassé sur lui même. Et il y a des endroits où le delta s'est enfoncé de plus de 3,50 mètres et 2 mètres en moyenne en dessous du niveau de la mer aujourd'hui. Donc on est dans un, dans un système complètement artificiel qui a besoin d'une gestion extrêmement coûteuse, des pompes qui sont partout pour maintenir le delta à flot. Et un delta qui, dans le, là aussi, l'intensification de son de son usage, des son milieu, fait qu'on est dans, un, dans une configuration compliquée, avec pas mal de, là aussi, de, vous voyez, des, des phénomènes de, de blue malgale, des algues vertes qui se répandent un peu partout dans les lagunes, euh, les étés, voilà des, des intrusions salines qui, qui, qui sont de plus en plus fortes, et une capacité de plus en plus compliquée, grâce, et, enfin, à, grâce à des investissements très coûteux et en, en, en investissement en, en maintenance, en énergie, pour pomper toute cette eau et maintenir un delta 2 mètres sous le niveau de la mer, hors d'eau. Troisième cas, rapidement, c'est le delta de l'Ebre euh, en Catalogne, sur la côte espagnole, qui est un delta magnifique. Vous voyez qu'il a une, vraiment une forme assez extraordinaire. On dirait un oiseau qui déploie ses ailes. Un delta qui, lui aussi, a connu une... Euh, qui a progressé extrêmement fortement, je crois, au XIVe siècle, suite à un déboisement dans, le, dans la, la vallée de l'Ebre. Donc tout d'un coup, des sédiments qui sont arrivés, une érosion très forte dans le bassin de Vincent, des sédiments qui ont, qui ont créé ce delta. Et c'est un delta qui, euh, aujourd'hui, est en situation un peu compliquée pour... Euh, pour deux raisons principales. D'une part, ben parce que cette eau, comme pour le Nil, l'eau de l'Ebre a été complètement captée, ou presque complètement captée. Il y a très peu d'eau qui arrive jusqu'à la mer maintenant pour à la fois l'activité agricole et puis pour alimenter des villes comme Tarragone ou Barcelone. Et avec une, une, un projet qui n'a pas abouti jusqu'à là, mais qui pourrait revoir le jour, de détourner les eaux de l'Ebre pour alimenter les activités agricoles du sud de l'Espagne, en Andalousie. Donc presque plus d'eau et donc plus de sédiments non plus qui arrivent. Et donc un recul de ce delta très fort et, et donc des, des, des espaces naturels qui, ont été quasiment, euh, qui sont quasiment inexistants, qu'on ne trouve plus que sur les marges, là, tout au bout ici, par là. Tout le reste étant à une vocation unique du riz. Donc c'est un delta qui produit beaucoup de riz, qui ne produit quasiment que du riz. Et qui, là aussi, ben, de ce fait de, de, du fait de cette intensification, de ce mono-usage, n'a ben, pas beaucoup de capacité de résilience, n'a pas beaucoup de capacité à encaisser les, les, les coups de boutoir que lui infligent les tempêtes et les changements climatiques. Et qui, le fait qu'il n'y a plus de sédiments qui l'alimentent, est en train de, de régresser petit à petit et pose beaucoup de questions à ses habitants. Pour finir, dernier, dernier cas, c'est le delta du Rhône, le, la Camargue, qui, lui, est dans une situation un peu différente et je dirais plutôt encourageante comparée aux, aux, aux peintures un peu déprimantes que je vous ai faites avant. Mais donc, c'est un delta qui, qui a encore une configuration, une conformation, un aspect relativement naturel avec des paysages très variés, un gradient du nord au sud, du doux vers le salé, avec différents paysages et différentes activités économiques qui, qui se déroulent en fonction de ces contraintes ou de ces caractéristiques. Euh, entre l'eau, le sel et la topographie et la micro-topographie je dirais puisqu'à quelques centimètres de différence on a des paysages très différents donc un delta euh, euh, varié mais un delta et un il qui a une image de, de, de naturalité très forte mais il faut savoir que c'est un delta complètement artificialisé on est vraiment au pays des Chadocs en Camargue hein, c'est c'est euh, un delta qui a été endigué en fait en, en 1869 suite à une très grande inondation qui a eu lieu en 1856, qui a été en fait le premier, la première catastrophe naturelle qui a eu un écho médiatique et politique, puisque Napoléon III à l'époque est venu à Arles pour constater les dégâts et s'est engagé à euh, ce que les deniers publics financent l'endiguement le, de la Camargue. L'endiguement qui, qui avait commencé depuis le Moyen-Âge, mais juste avec des portions de dits qui n'étaient pas efficaces puisque l'ensemble de la Camargue n'était pas endigué. Et donc, 1869, toute la Camargue est endiguée. Et à ce moment-là, ils se rendent compte que mettre la Camargue derrière des digues, c'est bien. Mais... Et donc, l'idée, c'était pas juste endiguée, c'était endiguée pour mettre en valeur, c'est-à-dire pour avoir une intensification de la production agricole. Sauf que ben, vous avez ici quelques éléments climatiques. Vous voyez, il pleut grosso modo 750 mm par an en moyenne, très variable sur les années, mais près du double en évaporation. Donc, si vous n'amenez pas de l'eau quelque part, vous allez avoir l'eau le, de la nappe, qui est salée, qui ressort, et donc le sel qui vient en surface et qui stérilise les terres. Donc rapidement, ils se sont aperçus que l'édix c'était bien, mais il fallait le compléter par des stations de pompage qui allaient pomper l'eau du Rhône pour amener, dessaler les terres, faire des cultures. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un système euh, assez étonnant où on pompe, vous voyez, des, des, des chiffres qui sont assez colossaux. Hein, grosso modo, 730 millions de mètres cubes qui sont pompés au Rhône pour faire... Euh, pour aller dans les cultures, ensuite dans les marais de chasse, dans les espaces naturels. Une bonne partie, grosso modo, de la moitié de, ces, de cette eau, étant ensuite repompée au Rhône, une fois qu'elle a circulé dans le, dans le delta, euh, puisqu'il y a peu d'exutoires de, à la mer. De la même façon, ça c'est pour l'agriculture, donc de l'eau douce, et en même temps, il y a une production salinière au sud, où on pompe là aussi, grosso modo, alors ça a un peu diminué depuis, parce que l'activité la, salinière a baissé, mais à l'époque, 300 millions de mètres cubes par an, pour produire grosso modo un, un, un million de tonnes de sel et avec la, la zone d'interface entre cette eau douce et cette eau salée, qui était une zone de conflit. Et pendant des décennies, euh, il y a eu des conflits très, très forts, à la fois en justice et à coups de fusil, qui sont réglés, en fait, et c'était assez intéressant. Euh, en 1927, l'État a dit, bon, on, on arrête, on va repousser les belligérants et faire, au milieu de la Camargue, ici, un, un espace dans lequel il n'y aura pas d'usage, et on va faire une réserve naturelle. Et c'est depuis la réserve nationale de Camargue, qui est une réserve intégrale, qui est, je dirais, qui est donc le, le premier, euh, un des premiers espaces naturels protégés en France, mais qui a été mis en place pour, alors on ne va pas dire de mauvaises raisons, en tout cas pas des raisons patrimoine naturel, c'est uniquement pour éviter que des conflits d'usage se perpétuent. Aujourd'hui, tout le monde est ravi, donc c'est la SNPN qui gère cette réserve, euh, qui est vraiment un des, un des joyaux de la Camargue. Euh, hop là, alors, il faut savoir que cette gestion hydraulique, en plus, au-delà d'être intensive, euh, a comme caractéristique d'inverser de, de, la saisonnalité de la présence de l'eau en Camargue. Le, le milieu méditerranéen, en fait, est caractérisé, enfin, le climat méditerranéen est caractérisé par des, des automnes et des hivers pluvieux, des étés secs et, et, et chauds. Et en fait, on s'aperçoit qu'en Camargue, ben, on a plus d'eau en été, plus de surfaces inondées en été qu'en hiver. En hiver, vous voyez, vous avez environ un peu moins de la moitié du delta qui est inondé, principalement les espaces naturels. Euh, et les lagunes. Et puis, en été, ben, vous avez un peu plus de delta inondés et notamment plus de 20 000 hectares de culture, alors c'est un peu baissé aujourd'hui, mais qui sont inondées en été, sécher en hiver, alors que ça, ça vrai être l'inverse. Donc tout ça, on peut dire, bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, je ne sais pas, enfin, voilà, OK, c'est un, un fait, mais ça a des conséquences. Et notamment, cette conséquence, c'est que toute cette eau qui arrive dans le delta, en été, lorsque vous amenez de l'eau douce dans, dans un milieu avec la chaleur qu'on connaît dans le sud de la France, ben, c'est une machine à à produire de la vie qui, qui se met en route, et donc une très forte productivité, une très forte biomasse. Mais si on regarde en termes de biodiversité, nous considérons que c'est une perte. On a une banalisation de la biodiversité de camargaise liée à cette intrusion, cette, cette entrée d'eau massive, où en fait on a des espèces qu'on trouve en Europe centrale, enfin un peu partout en France ou ailleurs, et toutes ces espèces spécifiques de ces milieux camarguais, qui sont extrêmement sélectifs, hein, qui sont sous sa d'eau douce en hiver et qui sont dans un sol sec comme un coutrique, et plein de sel en été. Donc les quelques espèces qui ont réussi à s'adapter sont, sont un, un trésor d'adaptation. Elles ont une, une vraie valeur patrimoniale. Et ces espèces-là sont en train de disparaître dans la différence générale parce que justement, on, on introduit de l'eau douce à contre-saison. Voilà. Et juste pour poursuivre quelques conséquences. Et notamment le fait que cette, cette, ce devenir de, de, de la Camargue, mais je pense que c'est le cas de, de beaucoup d'espaces et de, de zones humides, ou milieux naturels nous échappe de plus en plus. Et les déterminants qui conduisent à ces changements sont de plus en plus éloignés du site lui-même. Là, je vous ai montré sur ce graphe simplement la production en, en riz en, en Camargue depuis les années 50 jusqu'au début des années 2000. Le riz a commencé vraiment après-guerre, a connu un pic dans les années 60, plus de 30 000 hectares, une crise en 80, un plan de relance ensuite. Et donc à chaque fois qu'il y a eu une, une grande production de riz, c'était des, des aides importantes, à la fois nationales et puis de la politique agricole commune, et, et liées au, au marché au cours du riz international. Donc, vous voyez, cette courbe n'est pas liée simplement au désir des agriculteurs, mais elle est liée vraiment à des facteurs externes, notamment la PAC, notamment les, les cours et les marchés internationaux. Et si on compare à cette courbe de la production de riz, ce que vous avez ici, c'est la courbe de salinité de l'étang du vacares. L'étang du vacares, c'est le cœur de cette réserve de camarde que je vous montrais tout à l'heure, hein, le, le, le cœur de la réserve intégrale. Et vous voyez qu'en fait, cette réserve qui est censée ne, bah, vivre pour elle-même, ne pas être impactée par l'activité humaine, bah, en fait, elle, elle est complètement dirigée par le riz qui lui-même est dirigé par les marchés et par la PAC. Et donc, vous voyez que ce, selon qu'on a une, un étang du Vacares qui a 5 grammes par litre de sel ou qui a 35 grammes de, par litre de sel, on n'a pas du tout la même biodiversité. Pas du tout la même. Et donc, tout ça change complètement. Et les gestionnaires sont là ben, à, à faire ce qu'ils peuvent, à suivre, mais à ne pas pouvoir avoir le moindre impact sur la gestion de ces sites-là. Donc, voilà. Juste pour... pour J'arrêterai là, mais la Camargue, malgré toutes ces contraintes, c'est quand même un, un, un delta qui, justement, a encore cette capacité de résilience, parce qu'il y a une mosaïque d'usages, une mosaïque de milieux, et puis beaucoup d'acteurs, divers et variés, publics, privés, qui arrivent bon à mal à s'entendre et à leur faire que, justement, cette, cet espace puisse évoluer et, et qu'on qu arrive encore à jouer sur la ligne naturelle. En conclusion, ben, ce que je voudrais euh, juste faire ressortir, c'est que... Ben, Conserver et valoriser ces zones humides, ça, ça nous semble – je, enfin je l'ai déjà dit en introduction, mais je le répète – vraiment quelque chose d'important. Un enjeu de société. Et, et voilà. Il est important pour nous de faire en sorte que ces milieux continuent à jouer leur, façon, leur fonction, euh, qu'ils soient utiles à la société et, comme je l'ai dit tout à l'heure, efficace, durable et économe. Et pour ça, ben, il nous semble important d'une part Travailler plus sur ces services écosystémiques dont je vous parlais, les services rendus par les zones humides, c'était dit dans le film du conservatoire, on commence à peine à comprendre. Il y a plein de services qu'on qu connaît mal, qu'on documente mal. Et par là même, on ne sait pas euh, ben, convaincre les gens, convaincre les citoyens, convaincre les décideurs de l'importance de, de, de préserver ces milieux. Et donc voilà, à partir de cette connaissance, avoir une vraie action, une vraie, un vrai engagement à sensibiliser les citoyens et les décideurs, c'est notamment un des axes importants du plan national pour les milieux humides dont je vous parlais tout à l'heure. Mais c'est à chacun d'entre nous de porter ce message. Et puis je pense qu'il est temps de... Après... Le, le, c'est plus les 30 glorieuses, mais les 150 glorieuses depuis l'ère industrielle où on a eu une foi cheville au corps dans le, le génie humain et dans le fait que qu -ce, quoi qu'il se passe, on a toujours la solution. Je pense qu'il y a un moment où il faut dire stop. OK. Peut-être qu'on aura une solution. Peut-être qu'on n'en aura pas. Et en tout cas, la coupe est assez pleine. C'est peut-être pas le moment d'en rajouter et, et dire... Voilà. Le... le, le le, la technologie qui a la réponse à tout, essayons de voir d'abord ce que la nature peut faire, ensuite nous, est-ce qu'on peut l'aider Et puis, lorsqu'on est dans des zones humides littorales, bien sûr, c'est des zones, je vous l'ai dit, dynamiques par essence, ça bouge et ça va bouger, et ça va encore plus bouger dans le futur que ça n'a bougé récemment. Donc, voilà, adaptons-nous, sachons que lorsqu'on vit dans ces zones, lorsqu'on fait des activités dans ces zones agricoles ou autres, c'est des, des activités risquées, donc il, il faut apprendre à vivre cela, en tout cas l'intégrer dans nos pratiques. Et, Raisonner à la bonne échelle, agir à la bonne échelle. À la bonne échelle, ça ne peut pas être juste l'échelle d'un site. C'est, je vous l'ai dit, l'échelle du bassin versant. Et dans ce bassin versant, ben, voilà, redonnons un peu d'espace, de l'espace de liberté, du souffle, de la capacité à encaisser les coups de boutoir et les, et les phénomènes climatiques extrêmes. Et en, en restaurant, encore une fois, ces zones humides multifonctionnelles hein, qui vont jouer plusieurs rôles à la fois et qui soient résilientes en capacité à, à, à, à encaisser des coups, mais à fonctionner derrière, à rendre leur service. Et plus largement, il me semble qu'il y a un vrai enjeu puisqu'aujourd'hui, on, on, on a créé des outils d'aménagement du territoire, mais qui sont complètement fixistes. On, on donne une vocation à un territoire et cette vocation, elle est pour toujours. Là, c'est agricole, là, c'est urbain, là, c'est espace protégé. Et on voit très bien que dans les zones humides en général et les zones humides littorales en particulier, ça bouge, et ça bouge très vite. Et, et cette notion fixiste, cette approche fixiste ne peut pas marcher. Et donc il est, il est important et urgent, je dirais, d'inventer de nouveaux outils qui soit capable d'intégrer une vision dynamique des territoires et capable de, de changer de vocation un hein, territoire. Alors c'est compliqué. Je n'ai pas la solution. Hein, mais en tout cas, il y a un joli chantier là pour justement euh, euh, faire en sorte qu'on ne soit plus dans, une, dans, une, dans la, le, le paradigme actuel qui est de dire l'homme voilà, a, a dépensé beaucoup d'énergie depuis des siècles pour conquérir un territoire. Il est Impossible de le laisser ben, s'il va falloir apprendre à lâcher parfois, alors lâcher de façon stratégique, de façon calculée, mais lâcher ou réaffecter des territoires. Et tout ça pour s'adapter à l'enjeu. Plus que conserver une espèce ou un milieu sur un endroit donné, c'est plus... C est, c est, c est... Enfin, Toute la politique de protection de la nature jusqu'à présent a été centrée là-dessus, sur la conservation d'une espèce à un endroit. Aujourd'hui, ça ne marche plus. En tout cas, ce n'est pas la solution pour demain. En revanche, l'enjeu, c'est sûrement d'arriver à s'adapter à accompagner les dynamiques qui sont en cours, notamment liées au changement climatique, et conserver un potentiel d'évolution pour le futur. Voilà, je vous remercie, et je suis à vos discussions sur s'il y a des questions.